Je vous shalom shalom bien-aimé, que vous sur sur les que que Seigneur Seigneur vous bénisse abondamment, je sais de vous remercier de vous remercier de vous remercier de vous remercier de de de où ils ont un cadre et une série. Chaque fois pour mon émission a cadre de la cadre une série. Bon, nous le collège. Vous continuer, mais cela n'empêche que tout le bel Cameroun sous la semaine. Ezoya par rapport à ce que le Seigneur nous euh, nous conduit. Mais entre temps, série, autobranque parle série à événement pour continuer en gros vraiment euh, prochainement avec euh, un un nouveau numéro n'est-ce pas, il y a un événement, et il y a qui est je veux dire, tout le monde déjà eu un événement, donc et mis ça tout, et tu continues à faire un événement, on s'ouvre, pour le merci beaucoup pour nous, on de à partager ma vidéo, et puis pour nous, c'est bien, tu le fais pour que tu sois béni aussi, puisque moi je pense que tant que vous partagez, mais ça j'entends ça là. Tu es en train de, donc, euh, de, euh, donc, de faire partir. Mais tu es en train de contribuer à l'évangélisation. Tu Bissot ça plus que bisous, les avertit. Tu dans cadre beaucoup évangélique. tu est ni dans l'église, ni la dénomination. Ni ma combo mette teaka, Yeshua alim maître nabiso, pali mo konzi penzambien nabiso. Yango, chaque façon que yo, sali ko participe à un message oyo, et za pon abiso te, mais za pon ayo, mon ko, menè, je t'encourage à le faire souvent qu'on partageait la bateau bien sûr après avoir eu un message tinasuka de merci beaucoup l'issue je sais que leka a némocopé avec beaucoup de choses à la fois et je sais que nous grâce calendrier tout touché presque vers la fin de l'année, et je sais qu'avec sa grâce aussi, tu continues, n'est-ce pas, Moussa Omalam on a 2022, et je sais qu'ils allaient à Némoko, de que tu déclarés vraiment à Némoko, évangélique, purement évangélique, tu as focalisé, n'est-ce pas, sous sous évangile pour tout gagner plus des armes pour les rois, les rois. Merci beaucoup et aussi euh, comme, je, comme je dis tout ça qui la série a des missions tout ça qui les événements là tu connais puis ça vient au diable tout ça qui plus tard ou bien prochainement et entre temps il y a aussi une, un une autre série qui est en train d'être préparée par rapport il y a donc euh, ton, euh, ton juge naturel maintenant le autre le belicambouyaguer guerre spirituelle mais puis n'engagez n'êtes plus les missions mission Oyo, aujourd'hui on, on a une titre de combat spirituel mais na, ça qui retient par rapport à y a, cliché de il combat combat spirituel combat spirituel c'est un ma biblique mais sauf que et comment le coller cliché par rapport à il y a secte ou il y a combats spirituels à la Katia Congo obatu ba ba donc ba hein n'est-ce pas moi c'est on va le bacufaki il y a de quelques années et ceux qui te twana titre twana ba tu ming ba la tendance au conseil que nous voulons parler de ça non non c'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur au lieu de parler sur le combat spirituel je vais parler sur n'est-ce pas la guerre spirituelle pourquoi la guerre spirituelle euh, nous allons vous marquer dans cette émission, mais avant tout ensemble, pour dans cas, émission à beaucoup en colo. Prions. Je nous te bénissons pour ton nom et pour ta présence milieu de nous. Nous savons que tu es le seul Dieu qui garde notre souffle, qui garde notre vie, qui nous fait du bien chaque jour, Seigneur. Et tu as voulu, Seigneur Papa, nous donner ces messages aujourd'hui. Nous voulons partager ces messages avec avec, avec nos, nos frères et sœurs qui nous suivent afin que aussi, aussi à leur tour soit réellement béni. Et alors je sais que lorsque ta parole sort, c'est pour éduquer, c'est pour informer, c'est pour aussi corriger quelqu'un Seigneur. Laisse que ces messages puissent réellement toucher les cœurs des enfants, afin qu'ils puissent comprendre réellement l'esprit caché derrière ces messages. Nous voulons laisser ces moments traiter saintement. Yeshua prend le contrôle de toutes choses. Antoinette, on ainsi prier. Amen. Voilà. La guerre spirituelle. Déjà, Parlons de guerre, nous voyons que quand on parle de guerre, on peut parler de guerre que lorsqu'il y a des conflits entre deux parties, pour ne pas dire deux pays, deux, deux, euh, deux peuples. Ou, hein, donc, ça à dire on parle d'abord du conflit entre deux choses, bien, deux personnes, ou bien deux, com, deux, deux contrées, ou bien deux pays. C'est de là qu'on peut parler euh, de la guerre. Parce que la guerre, c'est au en fait. Euh, le résultat de mes ententes. C'est-à-dire, lorsqu'une personne ne s'entend pas avec l'autre personne, il y a, euh, il y a une guerre qui peut réellement, qui pourrait, n'est-ce pas, se formater ou se former. Pourquoi C'était là qu'on qu parle même de guerre froide, c'est-à-dire une gueule qui existe mais pas active mais une guerre qui reste passive. Maintenant, nous ne voulons pas parler de la guerre euh, euh, des armes, euh, comment dirais-je, à feu, ou bien, c'est pas de bombes, euh, donc, euh, euh, euh, chimiques, tout ça, nous voulons parler de, vraiment de la guerre spirituelle, puisque nous croyons que, euh, la vie des enfants de Dieu, c'est une vie oh, cachée c'est-à-dire ta vie est cachée dans donc euh, dans la vie de Yeshua. Lorsque tu donnes ta vie à Yeshua, Yeshua prend contrôle de toutes choses que tu fais et il prend n'est-ce pas euh, donc euh, il prend l'autorité sur ta vie et c'est ainsi que ta vie doit normalement au tu selon c'est que Yeshua veut que tu marches. pourquoi? Puisque il va tuer toute euh, euh, tout est aimé en toi pour te renouveler pour te renouveler plutôt pour te régénérer c'est le mot que je cherchais te régénérer afin que ton esprit puisse n'est-ce pas euh, comment dirais-je atteindre l'objectif l'objectif de Yeshua c'est que aligné bisobato toko ma statue parfaite toko ma lorsque tu es toko ma locolaié c'est dans en ce moment que tu n'est-ce pas enlever puisque l'enlèvement ce n'est pas quelque chose qu'on peut n'est-ce pas négocier je parle à un frère à mon frère, frère dernièrement je dis que euh, en fait la justice de Dieu c'est quoi la justice la, la justice de Dieu c'est quoi la justice de Dieu c'est euh, lorsque Dieu nous laisse n'est-ce pas le Comment dirais-je, il nous laisse le libre choix. C'est-à-dire, il nous laisse le libre arbitre. Il nous laisse, n'est-ce pas, euh, euh, comment dirais-je, euh, euh, le, le droit où il, il, il nous donne même, je vais dire, la possibilité de faire le choix. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons faire de choix, c'est de là que lorsque nos choix, en ce moment, à la condamner. Si nos choix sont bons, alors en ce moment on n'est pas Comment dire je euh, euh, euh, récompenser c'est pourquoi nzambe a influencé shwanabiso c'est pourquoi nzambe a dit qu'arabiso tout cela bas shwanana pour justice nae et ça là puisque une personne qui euh, prend quoi euh, euh, dire une décision selon son propre gré qui jamais n'est-ce pas copie sa faute nzambe a kolobane a copie sa faute nae moko c'est de là que la la la justice de Dieu n'est-ce pas est euh, causé et comment on en a puisque c'est de là que nous pouvons parler de cette justice de Dieu lorsque euh, nous, nous sommes beaucoup autour de n'est-ce pas en engagement en choix tout ça les choix en euh, bon je veux parler de ce thème la guerre spirituelle pourquoi puisque je pense que la confusion entre euh, la tentation et, euh, et aussi euh, euh, n'est-ce pas euh, l'épreuve ok la tentation, c'est quoi? Dans, nom, dans, dans, dans, dans, dans quelques phrases, la tentation, c'est le diable qui nous tente. Nous sommes en mais c'est le diable qui nous tente. Donc, on rapidement. rapidement. On va Jacques. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 13. La Bible nous dit ceci, « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Que personne, lorsqu'il lorsqu est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » Okay? ça dit la différence entre la tentation et l'épreuve, c'est ça. La tentation vient au fait du mal, du malin. C'est le diable qui tente. Mais Dieu nous met devant les épreuves. pas Abraham, pas Job, pas Ça dit Dieu peut nous passer aux épreuves pendant la C'est de là même quand je parle de la justice de Dieu. Ça dit Dieu te, dont te, te fait passer à l'épreuve et que toi seul Yomoko Nasuka a vu une bonne décision puisque Dieu a mis en nous a mis en nous comment dire le vouloir et donc et le faire c'est à dire nous pouvons faire quelque chose selon notre vouloir nous nous pouvons des prendre une décision, la, la, donc la décision de faire le bien ou de faire le mal nous avons la au Bongo et il important de comprendre que ceux qui trompent Macambuya il y a ni il y a la guerre donc la guerre spirituelle tout tout sur la illusion vraiment na yomoku montu cela est ali au moi portion mu ke n'est-ce pas il y a série qui il y a juge naturel il y a on a ça cop ça c'était pour comprendre madame nakati il y a vidéo voyez ce que la bible nous dit dans l'épître de roma chapitre 12 au verset 2 ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle, euh, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Euh, écoutez, tant que diable a précipité la mon Kili, ce n'était pas pour. Euh, qu'il qu fasse, je ne sais pas, le tourisme dans Mokili. Non, ce n'est pas ça. Le diable donc, a été précipité dans Mokili par manque et obéissance n'avait pas Nzambé? Alors, depuis lors, le diable s'est organisé, n'est-ce pas, à continuer, n'est-ce pas, à traquer les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Or, en 18 a... Donc, a disposant mité manabi sotondi maé déjà mais ce qu'on entre temps mutié mon ko ok, face à la choa pona jus sansambé izonga et eh bien et ça la na kati ya mutu wana to na kati ya bon ya mutu mais lorsque toi tas ko na n'a dinga pratique parce que lorsque nous lisons la bible bon ça l'attention bandeko ne pensez pas que la bible euh, soit écrite pour euh, euh, comment dirais je pendant que perception ka, ka ba, ba phrase dans ma mon non la Bible, je sais qu'il y a à boire et à manger par rapport à y a, y a, y a l'édition à la Bible. La Bible n'a pas été écrite pour que vous ait quelques phrases, quelques belles paroles, quelques belles, donc beaux textes, tout ça. Non. La Bible a été elle, n écrite pour n'est-ce pas, d'abord, vous sur une religion quelconque. Mais gloire à Dieu, grâce à Dieu, par le Saint-Esprit, il nous a fait cette grâce de prendre une petite quantité de sa parole, puisque la Bible n'est pas complète au en fait. Bakosabi noté, Bible deba koma bongo, Bible lio ba ba Mais par la grâce de Dieu, avec cette petite quantité, tout en regardant la Bible, nous avons à saluer, à fongoli connaissance de partout. Il y a une possibilité, n'est-ce pas, au-delà des Écritures, il y a une la révélation de Dieu. Donc, bref, euh, Romains Romain 12, ah ouais, coup, ils que se conformé au siècle présenté. Puisque, écoutez, nous sommes en train de parler de la guerre spirituelle. Lorsque tu veux mener une guerre quelconque, dans Mokili, tu mener une guerre, il faut d'abord, il faut d'abord, il faut d'abord, il faut d'abord, il faut d'abord, il faut d'abord, il faut d'abord, il faut d'abord, il faut il faut d'abord, il faut d'abord, il faut d'abord, il faut il faut azan na comment dire azan ma na donc na na c'est à dire donc aérien est-ce que ça azali ma kasi na guerre terrestre est-ce que ma casse na guerre maritime c'est à dire ke bilo kebilo koana ni na homona avant na moutou il faut y ba capacité na ye, tout le monde to guerre tout sport normal boxeur na boxeur avant bunda il faut pas base là n'est-ce pas na catégorie moko ok c'est à dire qui bossent na n'est-ce pas poids donc Poids mouche, après que Bunda jamais, n'est-ce pas, un euh, donc, super donc, super, léger ou bien poids lourd. ça dit chaque euh, catégorie, il y a donc il y a donc il y a box boxe, il y a il y a le kilo, il y a il y a y a le il il y a box, euh, euh, euh, l'égalité. Pourquoi puisque je suis un de la je suis un de la Retournons à la guerre maintenant. La guerre spirituelle, c'est la même chose. C'est-à-dire le diable, a sa créature, le colabisso, la créature, la créature, la créature, maintenant comme créature, a un Zambé, ce qu'on sauf que, pourquoi? La Bible nous dit que le, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsqu'une personne n'est pas en Christ, cette personne ne peut pas atteindre un niveau de comprendre que ça c'est une preuve, ça c'est une tentation. alors Il va se donner au diable, vina Donc je parle ici de la guerre spirituelle. Pourquoi? Puisque lorsque la Bible nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent, puisque la Bible nous. Donc. donc euh, nous interdit puisque le siècle présent n'a pas le, donc il n'a le même signification donc, il, donc, il pas la, même, la, même, la même signification que donc, le donc le siècle au a une vie. au début, tant homosexualité, tout le monde a que qui un sujet après, le comique, le moi je me rappelle même en Allemagne, on a un euh, gouverneur, il y a ville, il y, y a Berlin, jour à ça qui bat donc on a, euh, comment dire, alors on a en haute voix qu'il qu'il était n'est-ce pas homosexuel Batubaseka qui avait même exactement même scandale c'est c'est même pas dix ans passés c'est je sais pas ce qui a dit dans mais acquis où et où mél c'est pour dire que c'est pour dire que à l'époque déjà qui lui quand il a il a fait sortir ça c'est pour que tabouane, né le y ce mais entre temps il y avait d'autres gens qui étaient aussi un peu n'est-ce pas donc scandalisés je me rappelle d'autres d'autres donc politicien bah, se s'est suicida puisqu'il a remarqué que Bazali n'est pas homosexuel. Bref, mais après au fil du temps et comme il loi a Katia Mokili, bah, une loi, dire euh comme bah, légale et comme il légaliser Mokili pays développé, loi n'est-ce pas et normal. <mère> n'est-ce pas il y a y a donc y a l'état de c'est-à-dire après avoir été marié donc il y a y a l'état comme n'est-ce pas le droit humain et ça là il faut que base à peine un même droit c'est marié devant l'église heureusement pour nous l'église qui sont en train de parler catholique, évangélique, c'est pas euh, protestant, ce n'est pas de réveil, ce pas une zambé, l'église, la philosophie n'a bango. Mais l'église, c'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur, que je suis en train maintenant de m'adresser par rapport à ma cambote au monde. Alors, monique, et comme il est gazé dans la alors débat et silly. C'est pas money motu. À ça qu'on va contre les homosexuels parce que même même ne sait pas qu'au Kangaio, puisque c'est comme si tu es en train ne pas y a quoi taquer à tout sous sous. Oh bazar le bazar le colla yoter. Bref, c'est pour dire que la guerre tant que Bible c'est comme ça. Jacques, que non, Romains plus tard que non ne vous conformez pas au siècle présent. C'est pour nous dire que non. Bis au bazar le Zambé tous à le quoi batoana t'es. Oh non, comme Balomic, ils allé légaliser, euh, toute autorité vient de Dieu, toutes les autorités euh, travaillent pour Dieu, tout cela. Alors je dois accepter ce que le Seigneur a mis, ce bah qui m'ont dit que ils normal, alors donc tout, mais ça Non, non. Ça veut dire nous ne devrions pas nous conformer, na siècle wana et puis le mais soyez transformé par le, le renouvellement de l'intelligence. La Bible ne t'interdit pas seulement, mais elle te donne aussi des idées, mais elle te donne, je veux, je veux dire, des pistes et des solutions. Il faut que ton intelligence soit transformée. Pourquoi Puisqu'il y a des choses qui se passent dans le monde. Ce qui va expliquer dans, dans, dans, dans le monde, ont Mais ce qui ne de pas expliquer, bien pourquoi. Puisque c'est lui qui renouvelle notre intelligence, en fait. Ok Tu connais bien que non afin que vous, vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Or, tant que bon anzambé, tant que Ouzali, n'a qu'à ce y a, a armé, ceux qui ont commencé collaborer collaborer avec l'armé, n'est-ce pas, ennemi, l'ennemi, c'est un traître. Or, tu es bien traître, n'est-ce pas, à la finalité, il y a un traître, il y a un traître, il y a un traître, Ok C'est-à-dire, ceux so qui... -so se zambéte, zambéte, si tu conformé à la volonté de nous embêter, tu la volonté de nous embêter, c'est comme si tu offres la volonté il y a diable. En c'est ce important de comprendre avec, euh, afin que donc, euh, vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. C'est-à-dire, ah, la guerre spirituelle, le bah, donc, premier élément, il faut d'abord, tout ça, cest donc toi s'abstenir to right le siècle présent et deuxième élément il la transformer par le renouvellement de l'intelligence en l'amour. et puis après pour pour discerner koyeba donc d'abord volonté en l'amour. Or volonté en que non. perfection, ce qui est bon et agréable et parfait et pas un zambé. Et là, très important. Donc, ce qui est un peu important, c'est qu'il faut ce Donc, il verset a un peu plus important. Donc, il Donc, il y a a 1 Jean chapitre verset N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. De quelqu'un e ben wow. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. So mokili, na Pourquoi so lingi Pourquoi? C'est pourquoi tu verras d'autres gens sont capables de nuire la vie à l'autre, pour qu'il y ait avantage. D'autres gens sont capables même qu'il y ko bon moment, pour qu'il y ait avantage. D'autres gens sont même capables, n'est-ce pas, qu'il y un ennemi pendant deux années, qu'il y ait un moutier contre son frère, sa, contre sa soeur, contre son semblable pendant des années, des années à capturer la catia motémanaï. d'autres gens sont tellement méchants que, parce euh, que ça dit assemble la mais pour lui le pardon veut dire que mutu donc nakouko limbi sona menakouko non, oh non, on ne, on peut pas être enfant de Dieu et agir de la sorte. a encore le bien que non, si quelqu'un aime le monde L'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, tout ce la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Bon, tant la Licamboyo, longue à cette guerre spirituelle, je te dis ceci. Bon, bas élément au Bible Psaume 1 Jean 2. Alors bien que non. D'abord, tout un groupe de personnes à Romer 12, Tobaki ne te conforme pas au siècle présent. C'est-à-dire, là, vous avez compris. Ce qu'on comprend comprendre bien, c'est que ah, tu la molusou. Ce qu'on a, c'est que non, n'aimez point le monde. C'est-à-dire, si tu te conformes pas au siècle présent, d'office, tu dois t'abstenir. système D'où, tu peux pas voir l'amour du monde plus que l'amour de Dieu. Il y a bien que non, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Beauzui, Bandaku, Ba voiture, Mouta, comme il co, co, co, comme pense à même temps, ça dit, ceux qui va mis à travailler, même ma salle à manini, bah ben, à monini, bah heures, donc, supplémentaire pas un bon et de façon qu'il a sa vie à bien, mais entre-temps, son esprit est en train d'être, n'est-ce pas, qu'on va dire, il a qu'au joie, euh, qu'au chocor, il a qu'au zon, il a qu'au Il n'a pas la possibilité, il a qu'au vivre spiritualité, nest Pourquoi? Puisqu'il se donne trop au matériel. Okay? si quelqu'un aime le monde, l'amour du, du père ne point en lui, car tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Ah. Notre chair là, notre chair là, nous autres on nous autres Ça nous amène na banzela puisque nous autres et l'ingi m'a kambouka ka OSEP, l'isaka yé. Mais entre-temps, nous autres en abiso, ils a li Mais ils a na besoin y'a y'a koulia mingi, koulaka kitoko, koukende ba fête, koukéol kou, kou linga lingabasi, kou linga mibali, kouzana mbogwe belé. C'est ça la convoitise de la chair. Je te continue. La convoitise des yeux, ok À part nous autres, on a sommes mis sur nous. Nos yeux, ils allaient porter à entrer, Il y a ma cambounion sur ma baie. Euh, dans le monde, il y a un occultistes. Dans le monde, il y a des occultistes. Pour oser voir bien, il faut aller la mission. À partir de la mission, on peut détecter, on peut hypnotiser, on peut y avoir même un ami à partir de la mission. C'est-à-dire, nos yeux, ma camionne, la mission est là. On a moi qui côté, on a mon mobile qui est côté, on a ma voiture qui est à côté. C'est-à-dire, pour tout ce que tu vois, tu veux, n'est-ce pas, avoir cela en regardant. Tu es en train, n'est-ce pas, de convoiter des choses où ils ont mis l'âme pour la vie spirituelle. Et cette guerre, c'est la même guerre que moi je parle de la guerre personnelle, cest à dire, avec toi-même. cest à dire, ton corps t'induit dans ma camboille belle, où peut-être que tu m'as pourquoi Parce que ton esprit est faible, ton esprit n'est pas activé, au fait. Ce que l'esprit a activé, on comprend facilement, et peut comprendre que ton corps veut t'amener, n'est-ce pas, dans un enfer, un Zala vraiment maillé les côtés wana. Alors, Abia euh, que non est l'orgueil de la vie. Ça dit l'orgueil de la vie, ça dit mutu. Euh, il se dit même moi dans zambé pasteur, bishop, tout ça. Mais lorsque là, il tiens ces discours on voit comment ça commet commet dit il est tellement important que ça comme le sujet. et tout le monde il dit que non ça sont mes fidèles au lieu c'est pourquoi l'orgueil de la vie et c'est là que non même qu foreign, on Pastor, on İté, les pasteur les enseignants, les apôtres, enseignant apôtre tout ça au vivre le colas star, amukili, ta façon de t'habiller, ta façon de te comporter, ta façon même de parler. Pour naïo, quand, tu, quand tu, tu, tu prêches, tu, tu te dis qu'est-ce que nous avons trois pièces, tu commences à voir les choses qui sont superficielles, au lieu d'entrer réellement dans la profondeur de la parole. C'est ça, ce qui nous tue au fait, n'aba, convoitise, n'est-ce pas, l'orgueil de la vie. Et, malobine n'y a rien, « Ne vient point du Père » mais vient du monde. Or, quand on dit ne vient pas du Père, mais vient du monde, monde a le qu'on traduit le col à diable. Parce que lorsque chaque fois la Bible fait la, la différence entre le Père et le monde, pour que au le monde, le col à identité, n'est-ce pas, il y a diable. « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » C'est-à-dire, là maintenant, lorsque tu vas vaincre cette, cette guerre de la convoitise de tes yeux, de ta, la convoitise de, de, de, de ta chair et de l'orgueil de ce monde, tu vas, n'est-ce pas passer d'un niveau à un autre niveau au niveau spirituel nayo, c'est de là que nous allons dire que non, tu auras la vie éternelle. La guerre spirituelle n'est pas, c'est pas une, une, une guerre stratégique, non, c'est c'est c'est une guerre établie, c'est à dire, ce banakeno, sa cosa cest à dire sur si tu fais, n'est-ce pas, si tu combats le diable avec ses propres, n'est-ce pas, armes. Tu es enfant de Dieu mais tu es voleur. Tu es enfant de Dieu mais tu es adultère. Tu es enfant de Dieu mais tu es menteur. Tu es enfant... tu fais des choses comme le monde. Mais il des gens qui le diable. va plus t'attaquer qui attaque bateau pour au Pourquoi? Parce que à à ni. comme ça auticala par terre, ôter les malais la guerre spirituelle non, nous avons deux royaumes. Mais sauf que le diable a son royaume sur la terre, établi sur la terre bien sûr. Quand tout le monde, a une grande puissance il y a un politicien, une église catholique, ba sali déjà royaume na bango Mais notre royaume n'est pas de ce monde. C'est pourquoi si tu aimes le, le monde, c'est comme si tu aimais, n'est-ce pas, le royaume du monde. Or, oh, en aimant le royaume du monde, tu te fais l'ennemi de Dieu. Pourquoi Parce que au commis traître. Comprenez ces choses, mais bien mais. Tu tu mon corps. Tu ne sais pas Moko pour verser Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non du Christ. Que personne ne fasse de toi sa proie. Au commis Pounda naye au komi Bilei naye au commis Moutou, au commis Mongamba naïe, esclave naye avec ma philosophie à côté à l'autre lit, lit le 25 décembre 2021 à côté de ce message avec le 25 décembre 2021 à côté ce message j'allobi que année 2022 à, année à l'année de percer ce qui percait moi n'étais été équipés. après la fin de l'année le 31 décembre boël ça n'a une enveloppe pour ça pas croire na bango toi qui me suis en ce moment que tu sois membre d'une communauté église ou que tu sois quelqu'un qui ne part plus dans des assemblées mais qui prie à la maison bien avec des frères et avec des sœurs ne peux pas ce conseil hum, vie chrétienne ta vie spirituelle nayo ils ont dépendent en marche bien sûr nous sommes sauvés par la foi mais lorsque la la parole vient dans ta vie c'est pour que tu puisses changer ou voir même la façon aux vivre pour changer ta manière n'est-ce pas de vivre tout hum, mon côté membre mon côté toi église mokoteko bikisayo, pasteur mokoteko bikisayo, mokoteko bikisayo, mokoteko bikisayo, be mokoteko bikisayo, be mokoteko bikisayo, ye Yeshua. Na Yeshua te donne ce message ici, pou na olonga cette guerre spirituelle. La guerre spirituelle ne consiste pas, yako sambe la, 40 jours, be ko je ne 40 jours, non c'est pas ça. Comme fond, pas, on n'a ba des bandeli, ba ni ba combat spirituelle, ya ba secte. Non, ce n'est pas ça. C'est la manière que tu vis. vivre. Est-ce que tu vis selon les rudiments du monde ou tu vis selon la volonté de Dieu Est-ce que tu aimes Dieu ou bien tu aimes le diable Est-ce que tu es prêt, n'est-ce pas, à donner ta vie pour Dieu ou tu es prêt, n'est-ce pas, à donner ta vie pour le diable Ce sont des choses que tu dois savoir puisque ce qui est un au qui le personne alors personne ne viendra le faire à ta place de d'ailleurs yesu coufela kibisonso parce que chaque mutu po abik il me faut une occasion pas papa na haute maman na haute moi sur na haute mon balle na haute cousin na haute cousine na haute tata pasteur assemble babatuba batuba basèque quoi mais il peut pas te donner la vie éternelle pourquoi Puisque c'est toi qui dois accepter la vie éternelle afin que Yeshua a sal à la yo, pour n'est-ce pas Alors la guerre spirituelle c'est une guerre sans comment dire sans stratégie au fait. Et ça c'est une guerre moko principe esali. La mou, lamu salama manzambe. Salama manzambe c'est dans tout dans la catia Romains 12, dans Jacques, dans dans Colossiens Salamaka makamanzambe malamu yebanzambe pesa bon ne pas en tika ba vinao a tika ba vinao a kalanga tika ba convoitise ya chère tika ba convoitise ya missu tika n'est ce pas l'orgueil de la vie pour hériter les royaume de Dieu pour n'est ce pas vaincre cette guerre spirituelle le diable lorsqu'il viendra dans ta vie a comme on apporte aux à sauter pas aucun de Mais si le diable revient et te voit en train de prier pendant deux heures du temps, mais tant que tu as aussi sa prière, tu vas te convoiter, de vas te convoiter, tu vas te convoiter, na vas te convoiter, tu vas te le tu vas te convoiter, tu vas te convoiter, tu vas te convoiter, tu vas te convoiter, tu vas te convoiter, tu tu n'oubliez pas de kaka. Il n'y a pas de commentaires à faire, puisque les commentaires sont bloqués. Il eh, faut, en fait, si tu as un email, un SMS, un WhatsApp, une carte numéro kawana pour es là, n'est-ce pas aussi euh, répondu, tu réponds rapport à parapentangor et prochainement te parler sur bas sujet, tu qui la série Nabilso série à événement, la série à ton juge naturel, comme ça a Pambo bino, te commis prochainement avec un autre numéro bien avec une autre émission, n'attache les avertir .net, site sur internet et puis les avertir, chaîne Nabilso YouTube, pour continuer n'est-ce pas que partager la vidéo pendant le coup Compaan que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom